Bienvenue dans la rediffusion. tout le monde, je suis présentant à Claire, 2016 et je viens d'arriver ce matin, j'ai donné la conférence d'ouverture hier. Bonjour tout le monde, alors c'est si des gens qui se joignent à nous, je vous invite à vous présenter, à me dire bonjour, bonjour Gilbert. Gilbert. Donc, je vous invite à nous dire bonjour, à me faire un coucou, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez. Euh, la journée va bientôt commencer ici à Cler, et je vais faire quelques diffusions ce matin. Donc je vais, vous faire, je vais commencer par vous faire une petite visite des lieux, donc que vous ayez le sentiment d'être ici un peu. Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien. Donc je vais, je vais tout à l'heure tourner la caméra, prendre la caméra arrière. Bonjour Laurent, bienvenue. Et, euh, je vais donc vous euh, présenter de quoi à l'air quand on arrive ici à terre, ça ressemble à quoi quand on commence. Donc je vais donc, euh, euh, on va voir qu'il y a plein de gens qui sont ici. Et euh, je vais vous faire visiter un peu les lieux, d'accord? Alors, je vais... Alors euh, ici on est dans l'entrée, comme vous le voyez, on a des participants qui arrivent à euh, l'air. Et quand on entre dans les lieux, vous allez voir ici, il y a beaucoup euh, Bonjour, bonjour Laurent ». Donc, c'est le, le, les, les gens à l'accueil. Alors ici, on va voir, euh, on a notre comité d'accueil, nos gens qui sont là, qui nous accueillent. On est très bien accueillis ici à Atlanta, toujours. Euh, bonjour Pascal. Alors, ici, à l'affiche hein, Donc, euh, je vous amène. On a même le code QR quand on veut avoir accès au programme de la journée. Alors, euh, c'est une école, euh, donc ici, on a le carrefour au milieu. Les participants se réunissent ici. Donc, euh, en entrant, on peut s'avancer euh, vers ce qui est le gymnase. On est toujours bien accueillis ici. Les gens nous saluent, nous sourient. Et donc, dans la salle, c'est ici que, que les événements, les grands rassemblements ont lieu. Alors, ici, peut-être ça ne peut paraît pas, mais en fait, c'est un gymnase ici. Donc, c'est un espace pour le sport, mais il a été complètement transformé en une salle de conférence en réalité, avec plusieurs écrans. Comme vous le voyez à l'avant, il y a Trois, euh, trois écrans. Et de chaque côté, là, ils ne sont pas encore allumés, mais vous le voyez, il y a aussi de chaque côté des écrans. Ça fait TEDx, oui, un peu. Bon séjour. Euh, un jour, j'espère que je partirai à table, bien sûr. Oui, OK, sûrement. Gilbert, Pascal, allô, à Jocelyn, de ma part. OK, si je le croise, le salue de ta part, Pascal. Alors, donc, j'étais en train de vous dire de chaque côté ici, vous voyez deux écrans. Euh, C'est ce qu'on appelle le back channel, donc euh, en bon français. Euh, le, le fil euh, le fil de de, tweet de de Claire, Claire 2016, qui est affiché euh, pendant les activités où tout le monde est sont réunis ici. Alors, hier soir, euh, j'ai donné ma conférence ici. Donc, euh, j'étais installé sur, euh, euh, ce, à celui du train, euh, qui est juste là où on voit. Euh, un des organisateurs qui est là. Et donc euh, c'est ici que j'ai fait ma conférence hier. Et donc aujourd'hui, je me sens vraiment libre parce que j'ai donné ce que j'avais donné hier. Et aujourd'hui, je profite des lieux et je vais donc euh, vous euh, vous circuler. Ah tiens, Pascal, ton ami jocelyn on vient de le voir. Là, dans le ah, le Alors on est tous bien, c'est très bien organisé. On a tiens, Mario, aussi un des hey. organisateurs. Bonjour, bonjour, bonjour Mario. Bonjour. Donc, très belle euh, conférence de Benoît hier. Ah oui, très euh, très belle. Petit Benoît sur Twitter, c'est pas bon ça, ça devrait être grand Benoît. Ben merci, merci Mario, <rire> c'est gentil. Alors ici, donc, tous les participants sont là. Donc euh, ici, je vous amène, euh, vous allez voir, ils sont bien organisés. Euh, écoutez, on a tout le monde a un numéro à la inscription et on a un vestiaire. Et imaginez-vous quand on arrive dans le vestiaire, on a même notre numéro. Euh, je vais vous montrer ça, c'est vraiment bien pensé. Alors, chaque, chaque participant a son crochet avec son numéro. Donc, on, a, on peut retrouver facilement nos choses. Donc, c'est très très bien fait. Euh, alors, excusez. Donc, il y a deux vestiaires hein, pour les autres numéros. Mon, mon vestiaire, c'est au fond là-bas. Donc, voyez-vous euh, quelle organisation bien faite. Alors, euh, on va circuler. Je vais vous montrer les lieux et vous allez voir que plus tard, dans, dans l'avant-midi, je vais aller circuler dans l'école parce que, bon, ici, on a le quartier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a le bureau de la direction qui est là, au fond, avec euh, l'accueil. Euh, la... Mais, ici, dans le corridor, il va y avoir des kiosques. Euh, par euh, soit des organismes ou des, euh, des projets que nous gens ont mis en place. On voit ici euh, Jacques, Cool et euh, Claude euh, prennent avec euh, Decaf 21. Donc euh, C'est ça, les gens vont venir nous présenter leurs différentes initiatives. Là, je vous laisse vous installer, je ne vous dérange pas, je viendrai vous voir tantôt. Ok, c'est bon. Oui, oui, je viendrai vous voir. Alors euh, ici, donc il euh, y a plein de gens qui vont installer des kiosques. Je pourrais venir vous présenter certains, euh, certains d'entre eux. Donc, ils vont nous montrer euh, des bons coups, euh, donc, euh, des bons coups pédagogiques euh, qu'on peut avoir. Donc, il va y avoir plusieurs kiosques euh, dans le corridor ici, on peut circuler. Et euh, à ma grande surprise aujourd'hui, il y a l'école. Hein, les élèves sont là, ils vont être là toute la journée ici. Et donc, voyez-vous, il, il y a même euh, des élèves qui sont ici. On voit un, un premier, c'est la, la radio, son nom, la radio étudiante. Alors, voyez-vous, ils vont nous présenter. Euh, je pourrais venir faire des, des entrevues tout à l'heure avec. Euh, des jeunes d'ici. Donc, j euh, je ferai plusieurs que je, je.. Si je suis sur le Wifi, oui. Oui, je suis sur le Wifi. Est-ce que c'est bon le signal, euh, Pascal? Est-ce que tu arrives à bien suivre? Oui. Donc, euh, voyez-vous, c'est près de la cafétéria ici. On voit des gens qui sont là, toujours euh, souriants ici. On est toujours bien accueillis. Donc, la cafétéria de l'école. une belle murale ici. Donc, euh, voyez-vous, les élèves sont en place ensemble. Et nous, on peut visiter chacune des classes. Et selon les classes, eh bien, il y a des thématiques différentes. différentes et on va pouvoir aller… Euh, je vais aller vous présenter différents projets. Je fais peut-être des entrevues avec des élèves. Donc ici, on voit d'autres qui sont en train de s'installer ici là, pour donc, des belles initiatives. du forum des pratiques gagnantes, hein, c'est le forum des pratiques gagnantes. C'est des kiosques un peu partout dans les corridors. On va en voir quelques-uns. Et donc, je pourrais peut-être faire des entrevues avec certains d'entre eux euh, aujourd'hui. Voyez-vous ici, c'est euh, un studio en Onde, un studio de radio étudiant. On voit des élèves à l'œuvre euh, qui sont déjà là. Euh. Donc, les élèves ne sont pas en congé aujourd'hui, ce n'est pas une pédagogique. C'est une journée d'école et c'est l'école en entier qui nous accueille. Donc tout le monde, on est vraiment dans un milieu de vie. C'est ça qui est particulier de Claire, c'est que ce n'est pas un événement qui, euh, qui se passe en marge des activités pédagogiques, c'est au cœur des activités pédagogiques. Donc beaucoup, beaucoup de vie ici, on voit, hein, les gens sont, euh, sont très actifs, donc sont tous en train de s'installer présentement, il y a de l'effervescence. Et donc, mais malgré qu'ils soient en train de s'installer, eh il y a encore des déjà des participants qui circulent un peu partout. Et donc, euh, vraiment très, très intéressant. C'est un milieu de vie très intéressant. Voyez-vous, euh, même la concierge, son travail est là. Euh, et donc, on peut, on peut circuler librement partout dans l'école. Il y a une grande ouverture. Et euh, c'est merveilleux pour ça. Je trouve que c'est vraiment un concept euh, qui a, mériterait d'être produit à large échelle. Donc, d'ouvrir nos milieux, d'ouvrir nos écoles, d'inviter de des gens à de venir voir ce qu'on fait. Euh, et ça oblige les élèves à, à la rigueur, à faire des productions. On sait qu'il y a des gens, ça donne une petite significance parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir euh, regarder ce que l'on fait, ce que l'on produit. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai fait un peu le tour. Fait ça m'a été partout dans l'école, mais je voulais faire un premier tour d'horizon. Et vous aussi, on entend la musique de élèves qui sont en train de... Ah, bravo. Alors, vous, vous êtes en direct sur Periscope et vous venez de jouer une belle pièce pour mes abonnés qui ont eu la chance de vous écouter. Merci beaucoup. Allô. Allô, allô. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, voyez-vous. On est en plein, en plein action, donc on peut visiter tout ce qui se fait ici. Bonjour, bonjour, bonjour. qu'est-ce que tu... Oui, qu'est-ce que tu... C'est quoi ton nom? Là? Moi, c'est Monique Saunier. Monique, okay, oui. d'accord. je Et... suis euh, enseignante d'un studio, j'appelle le studio PUA. Okay. Et euh, aujourd'hui, je suis ici pour parler de ma micro-entreprise, l'événement PUA. Chaque année, au mois de mai, on fait un événement euh, qui comprend un film qui est montré aux parents un, un moyen-métrage. Et puis, il euh, y a aussi euh, des, des numéros sur scène. Et on fait un vernissage d'art abstrait. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Mathieu Blanc qui travaille avec nous. Puis, euh, et cool ça fait cinq ans qu'on fait cet événement-là. Une partie des dons est donnée pour euh, les enfants malades. Ah, Donc, jusqu'à date, dans quatre ans, ans, on a donné 10 600 à une fondation. Ah oui, donc ouais. c'est ça. Puis comment vous ramassez vos fonds? Euh, avec la boîte étoile. On fait des toiles de bras abstraites. Okay. Les jeunes en font deux ou trois toiles, qui sont moins d'avant de leur chacun. Ça fait, les parents sont bien contents de les acheter. Ah, puis bon. cette, cette vente-là, ça, ça reste pour, mais on a une partie des fonds de nos ventes de billets tout ça qui va rester à la micro-entreprise, parce qu'à chaque année, on a un, un mm. roulement, là. La Place aux compétences nous aide avec tout ça, j'ai okay. déjà un budget, D'accord. Que je Qu'est-ce que c'est? Ce qu -ce que que parce que moi, mes abonnés à ça ne c'est quoi cette Place aux compétences. Place aux compétences, expliquer ce que oui, bien, ça, c'est un organisme qui vient en aide aux, aux différentes micro-entreprises, aux différentes classes, puis... Euh, c'est ça, c'est surtout il aide avec le financement. Okay, tu le dois financement. faire une demande, ça. tu remplis un scénario d'apprentissage, puis après ça, eux autres ils font la décision. Le, de... Ça, c'est au Nouveau-Brunswick, ça. Hein? Oui. Ah, ben c'est bien. Ben, euh, ben, merci, merci beaucoup, Monique, c'est très gentil euh, de ta part de nous avoir parlé de ton projet pur. Merci hein, beaucoup. Ben, bonne journée. Bonne journée à toi, euh, Monique. Alors, on va continuer euh, la visite, hein, donc on revient on à notre point de départ. Alors, euh, c'est ça, donc je vois qu'il y a quelques gens qui se joignent et qui vont et viennent. Donc je vous invite à, à revenir à une prochaine diffusion. Euh, ici, on est au, au carrefour, euh, donc euh, je vais mettre fin bientôt à ma diffusion. Je vais tourner la caméra. saluer euh, avant de quitter, mais je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais donc faire quelques diffusions cet après-midi. Je vais d'abord m'intéresser, voir ce qu'il y a, puis je ferai quelques petites entrevues avec des gens sur place pour expliquer, euh, qui puisse nous expliquer ce qu'on peut visiter. Ah, donc, vous aurez peut-être la chance d'être un peu à faire même si vous n'y êtes pas. Donc, euh, je vais vous permettre cet accès-là ce matin, euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire ici. Ah, je ne sais pas s'il si y en a qui ont des questions ou qui ont des souhaits, parce que vous êtes peut-être allé voir le programme euh, de Claire, et peut-être que vous vous dites qu'il euh, y a des choses que je trouverais intéressantes euh, d'aller euh, voir, que j'aimerais, euh, si, euh, si vous avez des choses, des demandes particulières, c'est le temps de les faire. Sinon, bien, euh, moi j'en profite pour vous saluer. Donc, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de diffusion au Merci Gilbert, merci. Oui, d'accord, alors. Euh... Et on aura peut-être la chance de se croiser au courant euh, ici au Québec. Euh, Nouveau-Brunswick, on est là avant midi euh, il est présentement 9h23 au Nouveau-Brunswick, donc euh, je sais qu'au Québec c'est une heure euh, plus tôt, et euh, en Europe, ben, euh, on est là en, en, en mi-journée, je crois, alors on euh, va être le temps, de midi Alors, je vous souhaite euh, une belle journée, à bientôt, à tout à l'heure, au revoir.